muscler mes compétences et puis de, de mettre en balance à la fois mes expériences acquises sur le terrain et une formation un peu plus pratique entre pairs et entre professionnels. Parce qu'en tant que manager, il faut se former tout au long de sa carrière. Pour une évolution professionnelle au sein de mon entreprise actuelle, pour atteindre un poste de direction. Pour moi c'était un choix d'orientation professionnelle, il me reste 20 ans avant la retraite, on va dire ça comme ça, et je voulais muscler mes connaissances et mon savoir. préparer sa famille et son entourage au fait que c'est un projet qui est engageant en termes de temps et d'investissement intellectuel surtout de créer des liens parce que c'est un des points forts de la formation ne pas hésiter foncez Beaucoup de connaissances que je n'avais pas auparavant sur des sujets notamment financiers, RH, sur la stratégie. Donc j'en ressors beaucoup plus fort à la fois dans mes compétences mais aussi dans mon management avec mes équipes au quotidien. Ça m'a apporté des connaissances et ça m'a apporté des rencontres incroyables. Forcément de nouvelles opportunités mais surtout beaucoup de réflexion sur soi-même et sa façon de travailler. Enrichissant, impliquant et collectif. Excellence, persévérance et détermination. Engagé, euh, professionnel et amitié.